Bonjour à tous mes Wapis, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle Art of Box et je suis hyper contente puisque c'est une Art of Box sur le thème de Pocahontas donc j'avais bien deviné euh, le futur thème, je suis beaucoup trop contente, vous savez que c'est une de mes héroïnes préférées donc, euh... donc j'ai vraiment hâte de voir ce que contient cette nouvelle box, je me suis spoilée sur un truc juste avant de l'ouvrir, j'ouvre Instagram et là je vois un post spoil. Non. mais bon voilà c'est qu'une une chose et, euh, et je suis bien bien trop enchantée par cette chose d'abord je, je vous en parlerai au moment où on le découvre je vous montre un petit peu euh, de plus près le design de cette nouvelle art of box avec bien sûr le art euh, avec le, le, la, la typographie un petit peu pocahontas donc euh, c'est très très sympa et ici on a le petit fleet qui a été repris pour ce thème de box donc euh, je vous rappelle très rapidement mais vous avez tous les liens en description si vous êtes intéressé. bien sûr cette box est sold out c'est à chaque fois le cas euh, des autres quand je vous tourne euh, la vidéo mais, euh, mais c'est aussi très très bien je suis très contente pour elle vu que ça veut dire que leur box a du succès qu'elles sont saudades et qu'elles ont toutes été vendues bien sûr si vous voyez la vidéo actuellement vous pouvez euh, tout à fait vous intéresser au projet pour ne pas rater les prochaines c'est aussi euh, pour ça que je fais ces, ces vidéos là et euh, pour que vous puissiez les, les découvrir et, et vous donner envie pour les prochaines euh, j'espère que vous remarquerez cette nouvelle qualité de micro j'ai un petit micro qui est juste là donc n'hésitez pas à me dire si le son est bon ça me permet de euh, me mettre un petit peu plus en arrière plan je trouve ça un petit peu plus sympathique donc surtout n'hésitez pas à me dire euh, vos retours je m'excuse aussi pour le manque de vidéos ces derniers temps un petit peu du mal à me remettre derrière la caméra mais ça reviendra et, et si vous m'encouragez encore plus donc, euh, donc voilà on va s'ouvrir cette nouvelle box et là euh, j'ai beaucoup beaucoup trop hâte par contre d'ouvrir de, de, donc c'est parti et et on ouvre et euh, comme d'habitude je vais la poser à côté de moi et puis on va piocher les créations petit à petit hop waouh il ya des petites plumes cette fois ci pour rappeler le thème euh, des, des, des, de, de Pocahontas tout simplement avec les, les couleurs du vent, le truc, les, les petites plumes qui... Oh c'est très très joli regardez euh, Avec les petites cartes sur le dessus. Ok je pose tout ça à côté et puis, euh, puis on va commencer. Hein. Toujours un petit mot avec une carte funky ici avec un petit mot avec donc la, la signature et nom des deux créatrices Amandine et Caroline. Je vous fais à toutes les deux de gros bisous les filles. Euh, voilà vous savez ce que je pense de, de cette box. J'espère que celle-ci va me plaire également. Petit code promo aussi également pour commander sur le shop donc euh, c'est vraiment très sympa de, de mettre ça à l'intérieur oh, et on a le livret donc qui est très joli donc avec la, le même design que, que sur la box très cool je le regarde toujours à la fin waouh et là on a un gros vous euh, voyez chose en laine <rire> voilà ça a l'air très très créatif donc on va voir tout ça ça a l'air donc d'être un petit badge que je sors de jessica sansiquet artiste peintre tableau animalier contemporain fresque murale Oh trop joli, trop joli Voici le genre d'illustration qu'elle qu fait et bien sûr là ça va être, ben, je suppose, un, un badge sur le thème de Pocahontas. Donc voyons, c'est vrai que c'est très sympa d'avoir pensé à... Ah non c'est un petit miroir de poche Ah très cool ah, ah et le, le dessin est absolument magnifique, j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est bien d'avoir pensé à quelqu'un qui fait de la peinture animalière pour Pocahontas. Très joli avec Meiko et Flit et c'est un, un petit miroir de poche en fait. Donc ça c'est vraiment un article très très pratique. Moi j'en avais déjà un de Stitch euh, dans mon sac. Mais euh, comme ça je pourrais switcher et, et c'est vraiment très pratique le mettre dans un autre sac aussi. <rire> voilà c'est vraiment un article très sympa je trouve. J'enlève toutes les petites plumes. Encore une. Hop je pioche ensuite euh, un petit paquet comme ça. Euh, je vous le montre de plus près. Il n'y a pas de carte accrochée. Donc je ne pas peut-être on, on verra ça. D'être euh, une création. Hop d'à côté. J'ouvre j'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a Oh, ça a l'air d'être des bijoux Donc oui, c'est bien vide. Hop. Bon, J'avais ouvert sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Les filles m'avaient envoyé leur format d'enveloppe, il y a des enveloppes également pour ceux qui ne peuvent pas se procurer les box. Il y a des enveloppes, et la première enveloppe était sur le thème du voyage. Et il y avait un petit, un petit collier avec, comme ceci, vous voyez la boussole en fait. Voilà c'est argent on a beaucoup beaucoup de mal à voir j'espère que vous voyez assez bien l'article c'est vraiment très très cool et je pense que sur l'oreille ça doit faire vraiment tout chou c'est un petit petit signe à Pocahontas que ben, personne ne se rendra compte mais, mais, mais vous vous savez que vous avez un petit lien quand même avec les boussoles qui rappellent celle de Pocahontas bien sûr cette boussole voilà donc ça les petits bijoux moi je suis très très fan dans, dans ces box je trouve que c'est vraiment une bonne idée et puis ça nous permet c'est des petits bijoux fantasy donc voilà ça nous permet de switcher euh, euh, de bijoux réguliers euh, et, et je trouve ça vraiment chouette comme idée. On a ensuite cette décoration qui est donc je pense de base un attrape rêve mais euh, voilà là qui est vide et puis euh, avec des décorations comme ceci donc ça peut être aussi une décoration murale euh, ça j'en suis un petit peu moins fan moi personnellement dans mes goûts mais euh, je trouve que c'est une super idée également et euh, je sais que c'est des, des articles qui plaisent beaucoup euh, voilà les, les attrape rêves et tout mais c'est très très créatif en tout cas, c'est bien réalisé, c'est bien fait. On a tout un tas ici euh, de, de, de tissus différents, de matières différentes. Les couleurs vont très très bien ensemble. Et euh, voilà, je pense que qu'accrocher, euh, ça peut être fort sympathique, voyez-vous. Voilà, je, je pense que c'est très très cool. Donc c'est un, un article aussi euh, assez satisfaisant. Donc, C'est un article qui me plaît moins personnellement, mais que je trouve euh, une très très bonne idée. Surtout en rapport avec le thème, ça va très très bien forcément avec le thème un petit peu amérindien également ici je pioche ce petit paquet vous observez toujours le soin euh, au paquet hein. c'est vraiment trop chou, moi j'adore ça euh, Hop, le scotch qui me colle au doigt hop. donc ça c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'on euh, a toujours des petits emballages trop chou Hop. qu'est-ce que je euh, pioche ça m'a l'air d'être encore des bijoux, des... oh c'est cool ça ça c'est super cool c'est une laissez-moi trouver le nom c'est une broche en fait. Une broche ou une barrette. Je pense qu'avec le nouveau micro ça doit faire un bruit fou en plus. Donc je m'excuse. Voici. Donc c'est une broche tout simplement en forme de feuille. Donc euh, super pour pouvoir tasse, Une broche que vous pouvez porter ou sur des vêtements. Ou que vous pouvez mettre en barrette dans euh, les cheveux par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. Et euh, on a aussi également je pense un bracelet ou un chouchou. Plutôt un chouchou vu la matière de, du schmilblick là. C'est comme ça et en fait vous avez la feuille là. Et ça c'est vraiment cool, je pense que ça doit faire très joli avec un chignon. Et euh, si vous voulez avoir un petit thème comme ça, euh, très feuillage, très nature, ça peut être très très sympa. Donc ouais, ça euh, j'aime beaucoup également. J'ai hâte de, de le tester ça. Ça va être très joli je pense. Je pioche ensuite euh, une petite enveloppe comme ça euh, violette donc qu'est-ce que ça va nous renfermer et on dirait bien que c'est un bijou encore on dirait un, un, un collier vu comme ça on va voir ça tout de suite en tout cas moi j'adore hein, avoir des petits, des petits bijoux fantasy comme ça c'est vrai que ah ouais c'est cool c'est un petit oiseau regardez qui ressemble fortement à Flit c'est magnifique, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment le genre de, de détail quand on est fan de Disney, euh, qui peut justement faire l'affaire pour des Disney Bound, pour porter euh, nous du Disney euh, au quotidien sans que les gens s'en aperçoivent forcément. Voilà, regardez, c'est un petit flit en fait. Mmh. Voilà, j'adore ça franchement, j'adore, je pense que euh, je vais le mettre dès demain. Il est vraiment trop trop chouette, j'adore ce, ce collier. Il y a ensuite un marque-page de Amandine. Donc Amandine qui est l'une des créatrices de la box et qui font également, euh, chacune, elles font des créations dans un style différent. Et, euh, et je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse retrouver leurs créations également, qu'elles participent euh, activement euh, à cette box. Je vous montre un petit peu le dessin, il est très sympa et avec une citation. Voilà, est, il est très très joli, j'aime beaucoup, voilà, de son, les couleurs de Pocahontas me plaisent toujours et les citations sont particulièrement belles, il faut dire. Je pioche ensuite une carte et je pense savoir d'où elle vient, parce que je pense que c'est une carte de euh, Lu, The Dream Kingdom Shop, et, et j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore passé commande sur son shop, mais, mais ça va pas tarder, je, je, je l'ai prévu. Et, et là, je suis trop trop contente parce qu'elle euh, qu oh, elle est trop belle les torrents nuit et jour résonnent d'amour juste une petite citation comme ça avec euh, avec une très très jolie illustration d'un moment que j'adore en plus au détour de la rivière comme ça Enfin, j'aime beaucoup. beaucoup cette illustration elle est vraiment magnifique et je vous montre du coup ouais, bien l'arrière très très cool, format carte postale avec possibilité et, euh, et mise en forme en fait de, de la carte postale très très chouette ensuite je pioche cette petite, euh, ce petit pochon qui est juste adorable Donc, je garde tout euh, après parce que franchement c'est trop mignon quoi, pour euh, réutiliser ces petits pochons Oh il est là, ça c'était mon spoil. Donc quand j'ai ouvert euh, le... Oh là oh, il est trop beau, il est tellement beau mon dieu. C'est Samantha Laos. Euh, j'ai déjà commandé sur son shop une illustratrice que j'aime beaucoup, beaucoup, qui avait notamment euh, fait euh, ma Pocahontas, euh, qui n'est pas là, mais euh, voilà, que j'avais montré sur Instagram. Et j'ai aussi le querosor un hein, petit pins qu'elle avait fait, qui n'a rien à voir avec Disney, mais j'avais eu un gros coup de cœur et là elle participe avec quoi un pin's et il est juste incroyable il est juste incroyable voilà là je pense que vous allez euh, tous fondre pour ce pin's de Meiko donc c'est un pin's fantasy qu'elle a créé elle-même dessiné et produit et euh, je, je le trouve absolument magnifique un grand bravo à toi euh, Samantha c'est forcément euh, je, je sais d'ores et déjà que ça va être ma création préférée de la box parce que déjà c'est un pin's. Hein. Enfin, je suis très très euh, fan des pin's. Et puis euh, quelle qualité quoi, quel, euh, il est tellement mignon, mais regardez-moi ça, c'est beaucoup trop mignon. Je pioche un dernier petit euh, article, oh, je vois, c'est Caroline, donc la deuxième créatrice de la box. Et après il y aura l'illustration de Madame Renard, euh, donc, que, que j'ai très très hâte de voir également. Hop, alors c'est un badge, on dirait, alors là on a tout plein de feuilles, et on dirait que c'est un badge, hop. Attention, alors il y a un petit sticker Ah il est cool, alors ah, il est super beau Il est super beau Il y a un petit sticker Color of the Wind Et voici le badge Il est magnifique Franchement l'illustration est super belle Regardez cette illustration Elle est vraiment vraiment magnifique J'aime beaucoup beaucoup Et donc le petit sticker, j'essaye de vous le montrer à côté Voilà, Ils sont vraiment très très beaux Bravo à toi Caroline, j'aime beaucoup cette, cette création On va donc découvrir Oh les troncs oui c'est vrai je l'avais vu en plus sur son Instagram mais j'ai plus pensé que c'était pour, pour cette box. Oh elle est tellement belle Regardez-moi ce dessin qui est vraiment vraiment magnifique je trouve. Madame Renard dessine souvent euh, des personnages comme ça en type fée je dirais. Et, euh, et celle-ci elle, elle est vraiment magnifique. Hein. Là je pense qu'en vidéo vous voyez pas bien mais il y a tout un tas de détails et, euh, et c'est magnifique. Et en plus <rire> j'en ai deux. Je sais pas si c'était volontaire mais j'en ai deux. Donc ça c'est beaucoup trop cool. Voilà. Donc franchement trop trop bien. Il y a aussi des petits stickers comme ça qui se baladent de plus. C'est hyper hyper varié. Encore une fois je suis pas déçue du contenu. Franchement c'est le top du top. Il y a l'attrape-rêve ou la décoration murale dont je suis un petit peu moins fan je vous disais mais ça reste vraiment super cool je trouve. Le petit miroir de poche aussi est vraiment très très sympa je trouve. On va feuilleter rapidement euh, le livre. Je vous montre à chaque fois un petit peu le design, je ne vais pas en relire à chaque fois et puis en plus ça fait un petit peu long pour la vidéo mais euh, je vous montre donc là on nous parle des petits goodies donc du collier flint des euh, deux petits euh, accessoires ici ainsi que les bouts d'oreilles on a donc voilà The Dream Kingdom Shop c'est cette illustration et n'hésitez pas à aller voir ses réseaux je vous mets tout en information c'est un jeune euh, garçon franchement il arrive à concilier euh, toujours l'école avec son, sa boutique qu'il a créée il a tout fait tout seul et il se débrouille vraiment comme un chef. Il fait des super illustrations, des trucs très originaux et tout. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à aller l'encourager parce qu'en euh, qu plus d'être un, un garçon vraiment ultra solaire, tout mignon, Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il dégage et ses euh, créations euh, valent le coup d'être dus. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à The Dream Kingdom Shop. Euh, c'est lui quoi, moi je, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, on a cette créatrice qui a fait euh, ceci, je vous disais, c'est donc Créa Marianne. Attrape rêve et décoration tricotin le pin's bien évidemment Samantha Laoz comme je vous disais là vous avez un aperçu des créations qu'elle fait en carte postale Moi bon, c'est juste la folie de toute façon j'aime beaucoup je la suis énormément et j'aime beaucoup tout ce qu'elle sort la prochaine collection est une collection réponse voilà je vous le dis à titre indicatif <rire> maintenant faites ce que vous voulez Mais ensuite on a donc Caroline avec le petit badge et le sticker, beaucoup trop cool et enfin le petit miroir de poche signé Jessica Sansiqué. Donc c'est vraiment vraiment très cool et euh, c'est illustration, donc voilà, elle fait ce genre d'illustration euh, pour ceux que ça intéresse et, et donc là un petit miroir euh, exclusif pour cette Art of Box, je trouve ça trop cool. Les filles ont ensuite rajouté ici une page sur Art of Sister, la nouvelle boutique qu'elles ont créée. donc euh, l'art euh, des sœurs, vous l'avez bien compris, où euh, elles, elles mettent leurs créations. À elle euh, sur la boutique donc c'est vraiment très très bien et c'est cool qu'elle le mette dans, la, dans le dans le livret et là franchement je suis beaucoup trop choquée parce qu'il y a un texte spécialement pour moi et euh, voilà dans les remerciements je trouve ça tellement mais tellement chou je suis vachement émue euh, les filles franchement que vous, vous m'accordiez ce, ce petit passage de, de reconnaissance alors que je fais pas grand chose je fais juste partager un, un projet euh, voilà, qui m'a plu, auquel je crois, et, et, et vous remercier à vous aussi parce que ben, voilà, j'ai rien fait. Donc euh, merci énormément. Je vais vous lire ce petit texte parce que ben, c'est normal que je le partage avec vous. Et je vous remercie, les filles, de, de, de m'accorder ce petit merci. Et, et franchement, c'est adorable. C'est vraiment un geste qui me touche. Et, et voilà, sachez que je, je ne fais rien pour être remerciée, mais, euh, mais voilà, c'est ultra gentil et ça me fait énormément plaisir. Je, je vous lis tout ça. Nous voudrons remercier cette fois une personne en particulier, la remercier du soutien qu'elle nous apporte chaque jour et depuis le début du projet. On la remercie aussi de son soutien, on la remercie aussi de son partage avec les différentes ouvertures de box sur la chaîne YouTube. Chaque personne peut participer au projet par son soutien, ses commandes ou juste le fait de suivre le projet au quotidien. Une merveilleuse rencontre que l'on a fait, cette fille est d'une gentillesse infinie et surtout d'une bienveillance sans nom. Vous n'avez qu'une chose à faire, la soutenir dans ses projets, que ce soit sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Elle nous partage sa bonne humeur et ses coups de cœur avec un, un naturel sans égal. Alors merci à toi Pauline. Et, euh, et donc elle a mis le petit lien de mon Instagram et Wapi sur YouTube. Merci les filles, ces mots franchement c'est ultra, ultra encourageant. Et, et, et, et voilà, ça me, ça me touche vraiment, ça me fait très très plaisir. Donc merci, je vais pas continuer, sinon ça va mal <rire> Euh, je suis très très émotive faut le savoir donc je, je vais m'arrêter ici euh, donc mille merci encore une fois là une page qui remercie bah, pour soutien euh, note le, le design de la petite Nimia qui fait toujours un travail superbe donc euh, continue comme ça Nimia c'est top et ensuite on a euh, surprise donc la petite illustration de Mrs Renard et euh, bien sûr tout ce qui se passe toujours sur euh, instagram pendant ce temps on a le compte de Mélie Margot on a le compte de Melly Margot, de Lily Magical Ears que je connais et de Bichat in Reverse que je ne connais pas. Donc j'irai voir tout ça et attention vient le temps de découvrir le prochain euh, indice euh, pour la prochaine box qui est foudre. Donc foudre moi ça me fait penser directement à euh, Pikachu et à Pokémon, voilà un univers que j'aime beaucoup, euh, vous le savez si vous me tuez de, depuis longtemps sur la chaîne. C'est un univers que j'adore, mais ça me fait penser directement à Pokémon. Maintenant, si on reste dans du Disney, ça me fait penser beaucoup à Hercule, bien évidemment, ou à Volt. Mais euh, Volt, je ne pense pas qu'il y ait une box sur Volt. Donc Hercule, par contre, euh, possible. Et euh, sinon, euh, dans un thème complètement différent, bien sûr, à euh, la cicatrice d'Harry Potter. Voilà, qui, je sais que c'est un thème qu'elles aiment beaucoup. Donc, euh, pourquoi pas la première box hors Disney, euh, qui sortirait de Art of Box Shop voilà donc euh, à suivre à suivre, et surtout n'hésitez pas si vous êtes des, des fans de ces univers là potentiellement ça peut être une de ces box donc, euh, donc voilà hein, j'avais deviné celle-ci quand même je suis peut-être sur la bonne voie toujours on ne sait pas enfin voilà euh, du coup merci à vous euh, Amandine et euh, Caro voilà je vous adore vous le savez et puis continuez à faire ce boulot sublime que vous faites franchement ces box sont juste top c'est de la découverte c'est des petites créations qu'on peut réutiliser tous les jours c'est top enfin voilà c'est vraiment top et ça met en valeur le travail d'artiste qui s'implique euh, qui font un travail extraordinaire et c'est pas facile d'être artiste et de pouvoir euh, vivre euh, de, de, de ce métier là et de les encourager, de leur donner un petit coup de pouce et cette visibilité, ben moi j'adhère et c'est pour ça que c'est un projet que je, je tiens, qui me tient à cœur de vous partager donc n'hésitez pas à suivre tout ça en, euh, en description, il y a tout voilà, je vous fais à tous de gros gros bisous d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge donc vivez-les à fond, je vous fais à tous de gros gros bisous ciao tout le monde <coughs> wow. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again.